Yo les gars c'est Aizor aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Fortnite On va envoyer ça à un abonné euh, Qui est juste là-bas Avec un clavier à euros Et on va essayer de faire un top 1 avec Donc c'est un clavier 0 euh, Suite bleu Et on va, on va voir On va faire une game avec ce clavier Et une game avec le Series Apex Pro TKL Et donc du coup je suis vraiment pas habitué Avec un Series, Enfin à, à, à, à, avec un 0 comme ça et donc du coup bah je vous ai mis ma facecam euh, sur euh, le clavier comme ça vous voyez euh, à un peu près comment c'est et donc du coup en prix il est plutôt beau euh, pour ça enfin pour ça enfin pas pour ça mais il est plutôt beau pour son prix donc 300 pour le style series apex Protect et euh, et donc euh, 40€ euros pour euh, ce clavier donc du coup attendez je vais pas prendre un gros stuff parce que c'est un c'est pas je crois pas qu'il est très fort donc euh, c'est parti Attendez Juste je vais vous faire une démonstration Oh là là Les petits fails là Qui viennent Les petits fails Genre je suis vraiment pas habitué, Ça se voit je pense Oh là là Les fails donc c'est parti, on va les lyncher Il est en train de régler ses touches, il m'a dit. Sur Discord. Bon, maintenant, nous, on va tester à peu près. Je vais vous dire exactement les caractéristiques. Donc, du coup, euh, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Il s'appelle Zéro, le clavier. Et euh, donc du coup, bon, c'est un clavier plus pour les jeux PS4, je trouve. Switch bleu. Pour 40€, en vrai, avoir des suites, un clavier mécanique. c'est Franchement, pour 40€, c'est bien. Et moi, bah, 300 euros pour le clavier SteelSeries Apex Pro TKL avec euh, du coup des switchs marron. Et vous pouvez trouver du coup les deux claviers euh, que je vais vous présenter dans, dans cette vidéo sur Amazon. Donc attendez, hop, il est en train de faire ses touches, hein, je suis désolé. Genre j'arrive vraiment pas déjà à faire euh, la salle invisible, j'arrive pas. Bref c'est parti, on va faire la hein. C'est parti. Bon euh, On attend qu'il est. Bon, Je sais pas pourquoi mais il prend du temps. Normalement là c'est bon. Vas-y, euh, viens l'abonner, bien sûrement Oui, je, je sais pas, il est bizarre ce monsieur. Faut qu'il fasse zut parce que sinon je vais l'expulser, je pourrais pas. C'est parti normalement les essais prêts, j'espère hein. et venez voilà c'est parti bon lui il a full gold moi j'ai full bleu wow les fails wow. Ah. <rire> et je vous jure je fais pas exprès les mecs ah ouais ah ouais bon regardez ABF je refais un BF avec ce clavier et un autre BF avec le style series Apex Pro TKL. Donc euh, c'est parti. Comme ça, vous voyez à peu près les différences. Attendez, je ne sais pas pourquoi il va refaire son stuff. 3, 2, 1. Ok, donc maintenant on va échanger. On va tester, on va bah, avec mon clavier de base, le style Series Apex Pro TKL. Euh, hop, attendez parce que j'ai fait n'importe quoi là. Hop. Et maintenant le style Series. Oh. oh, comment il est lourd en fait mon clavier. Ah ouais, c'est vraiment pas la même chose. Genre je ressens. Genre, même au toucher, genre, euh, ces touches-là, mais ils sont en bois. Ces touches euh, du zéro. Donc, attendez. Hop. Allez, c'est parti, go! Oh, le fail! Le bug de Go d'un coup là! Wow, je suis pas habitué à euh, ce que. J'ai changé de souris. J'ai changé de souris tout euh, à l'heure. Bah, enfin, j'ai changé de style de pas de Logitech. J'ai une nouvelle Logitech. Oh, je suis vraiment nulle. Je suis vraiment nul. Oh là là, non, je suis vraiment nul là. C'est pas normal. C'est pas dans mes habitudes. Parce que je suis vraiment pas habitué là. J'ai pris une euh... une note. Euh, souris Du coup, donc euh, bah c'est parti. c'est parti, on va aller en euh, mode, enfin euh, du coup on va aller dans en, en arène. On va tester ce jeu, clavier en espérant de faire un bon petit top 1 en arène. Allez c'est parti. On va faire de l'arène euh, solo. Go, on va faire de la bonne petite arène. tout dites moi dans les commentaires si vous voulez euh, attendez donc euh, dites moi sur les commentaires si vous voulez exactement la même chose mais euh, un kill est égal changement de clavier vous me le dites et je le ferai au plus tard donc c'est parti on va prendre un autre skin alors ah, trop tard Oh j'ai trop ce bruit les mecs Les bleu, bleues switch bleu. Regardez les sutures bleues là On les voit à peine Et c'est un clavier QRT les mecs ça j'ai oublié de vous le dire J'arrive pas à remettre la touche là c'est mon mec. Nice. Euh, donc c'est parti, on va aller euh, nos trucs euh, Spider-Man. En espérant de vous dire qu'on fait un bon petit top 1. Wow. C'est parti. Go tap one. Oh non. Tiens. Oh là là. On shoot. Oh là là, il est, il est parti en vacances, mon shoot. Hein. C'est pas encore euh... mais non je en vacances encore arriver les vacances les Mon shoot. faut qui se réveillent là oh non ça arrive nice gg on a bah je crois on s'est fait toute la vie non je crois ah non purée à l'étoile d'araignée Vraiment genre en fait je sais pas même moi genre je sais pas le bruit il est, il est satisfaisant mais quand t'es en plein beef, ça ça gêne un peu. Enfin, moi je trouve. Ok. Tu retournes au lobby mec Tu retournes au lobby Eh hey, j'ai bugué <rire> J'allais mourir Ah j'ai bugué sur mes touches là je ne veux pas vous manger parce qu'en fait le clavier genre c'est pas exactement la même taille que le Shield Series Apex Pro TKL Donc on va, bah, on va truc. On va se mettre bien en termes de heal. Enfin du coup je me suis mis bien. Oh Je prends. Oh mon stuff Ego top 1 les mecs en espérant que je fasse un top 1 en vidéo, en direct du clavier à 40 euros sur euh, internet. Du coup sur un... Euh, sur Amazon, si je ne me trompe pas. Donc c'est parti, on va aller... Euh... Ah, wow le fail Oh là là Ça, ça se voit que j'ai plus joué depuis longtemps, ça. ça se voit. Ça se voit que j'ai plus joué. <rire> ah ouais, ce fail-là, euh, il, il est venu. Du coup, hop, euh, bon on va bouger. Oh, j'ai oublié cette glissade incroyable qu'ils nous ont mise Fortnite Epic Game incroyable. En vrai je peux tomber contre des metchou vu que du coup je suis en arène et j'ai 2000 points. J'ai pas trop joué. Je fais quelques games en arène depuis le début de, le... de, la... de la saison chapitre. C'est nice, j'entends des tirs Là je suis, suis concentré sur ma game, j'ai envie de faire un nouveau top 1 Du coup j'en avais déjà fait un Ici normalement là il y, y a des gens Ouais je vois que là il y a un quad qui a été pris Hmm... Euh... Hop. Wow. On peut pas traverser normalement Wesh. Ok, nice, juste là. Wow, mon shoot. Ok, le mec, il a un HP. Wow. Il de la double égite là que j'ai mis. Ok, craque. Oh non, il y a l'arbre qui gêne tout, non Vraiment Purée, j'aime pas les gens C'est ça comme ça Oh, j'aime pas ça vraiment trop nul j'espère que je vais faire un bon petit top 1 j'espère euh, attendez parce que moi d'habitude, j'ai le truc que ma touche pas quand j'appuie une Windows je fais un retour Windows du coup Là, je suis où Je vois rien. Ah, ouais, je suis là-bas. En fait, là, je parle loin Eh, moi, faut que je parte pêche là. Un bout d'un moment. Oh, ça tire? Ok ah, le bâtard. Je sais pas, il est parti. Wow, oh ça tombe Oh ça tremble Ok nice Oh non, oh non la rage, non non non non. Euh, pourquoi je me raconte des gens comme ça Mais bref, du coup, euh, bah merci d'avoir regardé cette vidéo en entière. Et donc du coup bah, bon, du coup c'est pas pour aujourd'hui le top 1 Donc du coup bah sur ce je vous dis que ce clavier je vous le conseille sur Amazon 40 euros pile poil. Genre t'as juste le clavier pour 40 euros. Et donc, euh, franchement, je vous le conseille les touches et peut s'enlever et tout ça. Donc, euh, du coup, euh, bah, franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, les mecs! Euh, bon, au revoir! Allez, ciao!